Bien Bonjour tout le monde, c'est Marie Guadeloupe, ancienne présidente à l'OMIR, Mouvement international pour les réparations. Et aujourd'hui, nous avons dans organisation à l'anniversaire à mort de Bob Marley. Nous savons que nous a une communauté rasta dans le pays de Guadeloupe. Et c'était tout à fait naturel que nous nous à nous, parce que nous aussi c'est gens à pays de Guadeloupe. Deuxième bitem, information, ça a nécessaire de porter ça à là. Et c'est pour ça que, depuis une manifestation, et que nous pouvons euh, parler, nous pouvons prendre place. Et c'est comme ça que le MIO vient présenter, à, dans le cadre de la journée, là, ça, euh, nous venons présenter les bourreaux français. Les bourreaux français, d'avoir' ont toujours montré nous comme des hommes de lumière, comme des mounes. Euh, qui fait bien barak Pep en nous. Si bien qu'à dans l'école, ils ont appris à nous, en série de qui concernent yo. Yo nous. Ils fait nous parler de Voltaire, yo ka fait Simon nous parler de Napoléon, yo ka fait nan nous parler des. On paquet moun, yo les hommes de lumière, quand on dit à là. Eh ben nous, nous, ka dit c'est les hommes qui mettent nous, en bas de glo, qui fait nous, ki moun nouye, qui fait tout nous, perdre qui nous, nous, nous, nous, tout nous, pour y'a fait ça mettre en suprématie blanche en place. Adon tout peuple, c'est un bon monde. dans tout peuple, c'est un mauvais monde. Mais yot a fait tout ça il faut pour nous toujours croire que les pas ne sont pas bons, ne sont pas inventés à rien, de l'histoire, ne sont des incompétents. Et si nous avons dans nous qui a croire ça et qui pas pas réussi, effectivement, fait quoi Alors nous, nous décidons de porter message tout partout. Pour nous, nous prendre place en nous. Parce que nous, c'est Moun qui à l'origine de l'humanité, de la création. Premier Moun sorti en pays, l'Afrique. Donc, il n'y a pas question que pour Moun fait nous croire que c'est c'est grâce à eux. La trahison, ça a existé aussi dans tout peuple. Et des fois, Moun eh a cru qu'on a pu trahir. Mais il faut mettre en place et dire qu'il union un rôle à jouer en pays. Et quand on soit petit, conier, fort, faible. Et si on n'est pas capable de faire, c'est qu'on n'est pas digne de reconnaître que les ancêtres, effectivement, c'est les gens qui créent l'humanité. On n'est pas digne non plus de regarder les gens pour dire, eh bien, on sommes les gens qui contribuent à Moun là qui sont là On n'est pas digne non plus de prendre la parole pour critiquer. D'accord Donc, prends place en disant l'histoire. Choquée à une histoire et après, elle une nouvelle